À travers ce défilé écologique, les Nigérians comptent réduire le nombre de déchets plastiques qui polluent la ville de Lagos grâce au recyclage. Les mannequins ont défilé avec des tenues confectionnées à partir du plastique recyclé. Tous les produits que nous avons utilisés pour concevoir ces robes peuvent être recyclés pour toute autre chose et c'est ça l'essence de ce projet. Le Nigeria a du mal à gérer ces tonnes de déchets plastiques et les effets du changement climatique s'aggravent d'année en année. Le Green Finger célèbre désormais la mode ici au Nigeria en sensibilisant sur la préservation de l'environnement. J'ai décidé de participer au Trashion Show de cette année parce que je veux vraiment changer les choses. Et nous tous, nous sommes affectés par le changement climatique. Selon le White Cycles, une autre agence de recyclage, 13 tonnes de déchets sont produits au Nigeria par jour.